Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Comprendre Lightning Network. Dans cet épisode, on va voir comment payer et se faire payer sur Lightning. Autrement dit, on va s'intéresser d'un peu plus près aux invoices dont on a déjà beaucoup parlé, qui sont en fait des demandes de paiement. Donc on l'a vu sur Lightning, quand un paiement a lieu, il faut d'abord qu'au préalable une invoice, une demande de paiement soit envoyée, et ensuite le payeur peut payer cette invoice au destinataire. Et donc le but de cet épisode, c'est vraiment de démystifier les invoices. Parce que quiconque en a déjà croisé une, s'est rendu compte que c'est une chaîne de caractères assez longue, où finalement on se demande un peu à quoi ça correspond. Donc une invoice, je l'ai dit, c'est une demande de paiement. Et ici on a un exemple d'invoice. Donc je l'ai aussi dit, c'est juste une chaîne de caractères relativement longue. Et donc cette chaîne de caractères, on peut la séparer en deux parties. Une partie qui est lisible par l'utilisateur, donc, on parle de « human readable » en anglais, et donc c'est la partie LNBC sans U. Ensuite, il y a un séparateur entre la partie lisible par l'homme et la partie machine, data pure, qui est donc ce 1 après le U. Et enfin, il y a la partie machine, donc qui n'est pas destinée à être lue par les humains. Après, un humain qui sait ce que ça veut dire peut le comprendre en le décortiquant, mais voilà, ça prend du temps. C'est vraiment plutôt destiné aux machines. Euh, une petite note sur pourquoi utiliser le chiffre 1 comme séparateur entre la partie lisible et la partie donnée. Euh, C'est simplement parce que si on avait utilisé un séparateur plus classique pour séparer des chaînes de caractères comme un tiré ou un slash, et ben quand on essaye de sélectionner l'invoice en entier, en double-clic en-dessus par exemple, et bien, par défaut un ordinateur va juste sélectionner une partie ou l'autre suivant où est-ce qu'on clique justement à cause de ce séparateur. Donc, en utilisant le 1 ici, ça permet de sélectionner l'intégralité de l'invoice juste en double-cliquant pour pouvoir la copier-coller facilement. Une petite note aussi sur la, la manière dont est encodé en fait le message. Donc, sur quelle base il est, il est encodé En fait, c'est l'encodage BESH32, c'est-à-dire en base 32, qui est aussi utilisé pour les adresses Bitcoin euh, natives SegWit. Donc, c'est les adresses Bitcoin qui commencent par BC1. D'ailleurs, c'est le même principe. Le BC sur une adresse Bitcoin native SegWit, c'est la partie lisible qui veut juste dire Bitcoin. Ensuite, il y a le 1 qui est la séparation entre la partie lisible et la partie donnée, donc qui ne doit pas être lue par l'homme. Et ensuite, on a la partie donnée. Et donc, que ce soit encodé en base 32, ça veut simplement dire que toutes les informations sont écrites sur 32 euh, caractères différents. Donc, quand on écrit quelque chose en base 10, ça veut dire qu'on écrit avec un jeu de 10 symboles. Donc, par exemple, ça peut être les chiffres de 0 à 9. Quand on écrit en base 26, en fait, c'est ce qu'on fait euh, si on écrit avec l'alphabet latin, mais sans mettre d'autres caractères. Et donc là, en base 32, eh bien, enfin, en tout cas, dans ce type de base 32, parce que du coup, il y a plusieurs types de base 32, donc il s'appelle Pêche 32, eh bien, on a 32 symboles qui sont toutes les lettres de l'alphabet, sauf 3, le B, le I et le O. Donc on a 23 lettres de l'alphabet. Et on a tous les chiffres, sauf 1, qui est le chiffre 1, justement. Et donc, on a 9 euh, chiffres. Et donc, 23 lettres plus 9 chiffres, ça fait bien 32 caractères différents. Et bien, maintenant, regardons un peu plus près comment est-ce qu'on peut lire cette fameuse partie lisible par l'homme. Parce que même si elle est lisible par l'homme, il faut quand même savoir comment la déchiffrer. Donc, on peut la resegmenter en 3 parties. Donc, la première, c'est le LN. Donc, ça, ça veut simplement dire Lightning. Donc, on sait qu'on parle d'une transaction Lightning. BC, ça veut dire. Bitcoin, et plus précisément le mainnet de Bitcoin, donc la blockchain Bitcoin euh, au sens où on l'entend en général. Alors la précision est importante tout simplement parce qu'il y a potentiellement autant de réseaux Lightning que de blockchains différentes. Et notamment, il y a un réseau Lightning sur Litecoin, mais il y a aussi un réseau Lightning ne serait-ce que sur le testnet de Bitcoin. Et donc dans le cas du testnet, on note ça TB. Et enfin, il y a le montant de l'invoice, donc c'est-à-dire dans la demande de paiement, combien est-ce qui est demandé. Et donc il y a deux parties, il y a le montant en chiffres, donc ici c'est 100, et ensuite il y a le multiplicateur de son montant, donc ici c'est U. Et donc ce multiplicateur, il peut avoir quatre valeurs différentes, M pour milli, U pour micro, N pour nano et P pour pico. Donc si c'est milli, ça veut dire qu'on multiplie par un millième, donc 0,001 ou 10 puissance moins 3, micro c'est 10 puissance moins 6, nano c'est 10 puissance moins 9 et pico c'est 10 puissance moins 12. Et donc ce montant, il est exprimé en Bitcoin. Donc ici, 100 U, ça veut dire que c'est 100 fois 10 puissance moins 6, et donc Bitcoin, 100 fois 10 puissance moins 6 Bitcoin, et donc au total 10 000 Satoshi. Et donc finalement, ce que dit cette partie euh, euh, qu'on peut lire en tant qu'être humain, eh c'est que l'invoice demande de payer 10 000 Satoshi sur le réseau Lightning du mainnet Bitcoin. Et ensuite, toutes les informations qui seront utiles pour le wallet, pour envoyer le paiement Lightning, eh bien elles sont dans la partie « Data ». Cette partie « Data », on le voit, elle est beaucoup plus rébarbative. Elle contient plusieurs informations. D'une part, il y a le « Timestamp », c'est-à-dire le moment où a été créé cette invoice. Donc C'est-à-dire le nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970 à minuit. Et Ensuite, il y a zéro ou plusieurs parties supplémentaires qui sont ajoutées après le « Timestamp ». Alors Zéro, c'est ce que dit la spécification de Lightning. Mais en réalité, quand on fait une transaction Lightning classique, donc quand on a un invoice Lightning classique comme on en fait tous les jours, il y a certaines parties qui sont absolument nécessaires. Et donc ces parties supplémentaires, c'est notamment le hash de la préimage. Donc on l'a vu dans les épisodes précédents, c'est ce hash qui permet de créer les paiements conditionnels, les HTLC qui permettent de router le paiement au sein du réseau. Ensuite, c'est ce qu'on appelle le payment secret en anglais, donc le secret de paiement qui est utile dans le cadre du routage en oignon pour permettre d'éviter que le dernier nœud intermédiaire juste avant le destinataire ne puisse essayer de deviner si le, nœud, le prochain nœud est le destinataire ou pas. Ensuite il y a un champ éventuel de données arbitraires. Donc dans l'invoice, Bob pourrait dire ben, c'est pour le café de samedi dernier. Il y a la clé publique Lightning du destinataire, pour que Alice sache à qui elle doit envoyer les fonds. La durée d'expiration, qui par défaut est de 1 heure, donc c'est le temps que Alice a pour payer l'invoice et au-delà duquel l'invoice expira, et donc elle ne pourra plus le payer. Des indications de routage, on l'a vu, Bob donnait donner quelques indications supplémentaires à Alice sur la topologie du réseau autour de lui, pour l'aider à choisir une route. Et puis il y a d'autres champs supplémentaires qu'on peut ajouter dans un invoice, choisi de présenter uniquement les plus importants. Et enfin, à la fin de l'invoice, il y a la signature de l'ensemble de l'invoice, donc la signature de la partie lisible par l'homme, du timestamp, des parties supplémentaires qu'on vient de voir. Tout ça, c'est signé par euh, Bob, donc il veut recevoir le paiement. Et donc voilà, c'est juste de ça est composé une invoice, une partie lisible par l'homme qui rassemble les infos essentielles, c'est-à-dire euh, le réseau Lightning, de quelle blockchain et euh, le montant. Et ensuite, il y a la partie euh, machine, donc la partie euh, vraiment data brute, qui permet euh, au wallet Lightning de savoir où envoyer le paiement, combien, comment, etc. Alors, une petite note maintenant sur l'UX d'un tel système où on doit d'abord générer une demande de paiement et qu'ensuite, elle doit être payée. Donc, ce qu'on voit, c'est que cette expérience utilisateur, elle fonctionne bien dans le cas majoritaire, qui est celui d'un paiement. Par exemple, imaginons un paiement en magasin. Euh, eh bien, une fois qu'on a fait nos courses, qu'on a scanné tous nos produits, la borne automatique va présenter une demande de paiement pour le montant qu'on doit payer. Et ensuite, on le paye avec son wallet Lightning. Donc, dans le cas du paiement, traditionnel, bah c'est quelque chose qui fonctionne très bien ce mécanisme avec invoice puis paiement. Mais il y a certains cas où ça ne fonctionne pas aussi bien, et donc on peut toujours y arriver, mais niveau expérience utilisateur, il y a des frictions. Et donc notamment, c'est le cas où on veut pas envoyer de l'argent, mais en retirer d'un service. Et donc par exemple, récupérer des fonds sur un exchange par exemple. Et donc à ce moment-là, l'utilisation normale de Lightning sans ajout supplémentaire, ce serait de indiquer le montant qu'on veut retirer sur le site, à ce moment-là, le site va nous montrer un champ où on peut rentrer notre invoice pour que le site puisse la payer. Et donc une fois qu'on a indiqué au site qu'on veut retirer de l'argent, eh il faut ensuite aller sur son wallet Lightning, créer l'invoice pour le montant donné, copier-coller l'invoice, et donc la coller dans le champ correspondant sur le service en ligne, et cliquer sur Récupérer mes fonds. Et à ce moment-là, le service en ligne va payer cette invoice. Et donc, c'est un peu, un peu compliqué. Il faut faire des allers-retours entre son wallet Lightning et le service en ligne. Ça peut être d'autant plus compliqué s'ils ne sont pas forcément sur le même, la même machine. Si par exemple, le service en ligne est ouvert sur l'ordinateur et qu'on a le wallet Lightning sur le téléphone, et il faut copier l'invoice et se l'envoyer sur l'ordinateur pour pouvoir la coller sur le service en ligne. Et donc, il y, y a des frictions quand même. D'où l'idée d'utiliser un autre système qu'on appelle LNURL Withdraw où, en gros, donc Alice, pareil, indique le montant qu'elle veut retirer. Et à ce moment-là, le site va lui montrer un QR code. Et la seule chose qu'Alice a à faire, c'est de scanner le QR code avec son Wallet Lightning compatible. Et euh, le Wallet Lightning, ensuite, se charge du reste. Donc, il se charge, en fait, de discuter avec le serveur du service en ligne et ils vont échanger les informations nécessaires pour que le Wallet Lightning puisse créer l'invoice et l'envoyer au serveur. Et le serveur va payer l'invoice en retour. Et donc Alice, finalement, tout ça, elle ne le voit pas. Et pour elle, elle a juste scanné un QR code. Donc au niveau de l'expérience utilisateur, c'est quand même beaucoup plus intuitif. Pour cette vidéo, je ne vais pas trop rentrer dans les détails dans le fonctionnement de lnurl. Ce qu'il faut savoir, c'est un standard qui est de plus en plus adopté. Il y a de nombreux wallets Lightning qui sont compatibles aujourd'hui. Pour n'en citer que deux, euh, Phoenix et Blue Wallet euh, comprennent très bien le lnurl. Et donc vous pouvez retirer des fonds en utilisant euh, des lnurl withdraw mais il y a aussi d'autres parties de LNURL qui sont très intéressantes, LNURLP, LNURLHOT haute aussi pour s'authentifier sur des sites, et je pense que ça vaut le coup d'en faire peut-être une vidéo dédiée. Un autre point que je trouvais intéressant, c'était la possibilité d'envoyer des paiements, mais sans avoir reçu d'invoice au préalable. Donc dans le fonctionnement classique de Lightning, on l'a vu, Bob doit envoyer une invoice avec notamment le montant, le hash de la préimage et son identifiant sur Lightning. À Alice, et comme ça. Alice, elle peut faire le paiement correspondant. Mais en fait, finalement, euh, la base de ce système, c'est que quand Alice fait le paiement, Bob peut fournir euh, la préimage qui correspond au h qu'il a envoyé dans l'invoice. Donc, en fournissant la préimage correspondante, Bob débloque le HTLC euh, qu'il a reçu. Et s'il y a plusieurs HTLC parce que Alice et Bob ne sont pas connectés directement, et bien ça résout les HTLC en cascade et ainsi le paiement réalisé. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo sur le, le fonctionnement des, des transactions Lightning et, et les HTLC. Et donc, il y a vraiment cette idée importante que euh, la manière dont Bob récupère le paiement, c'est en fournissant la préimage qui correspond au hash euh, qu'il a envoyé dans l'invoice. Et donc, Alice peut tout simplement, en fait, finalement, si elle veut envoyer de l'argent sans avoir eu de demande de la part de Bob, eh bien, lui envoyer un paiement avec un montant euh, qu'elle décide avec, et avec aussi une préimage mais dans la partie chiffrée du paiement. Parce que dans un paiement Lightning, en fait, on peut ajouter une partie de données arbitraires, donc un message en fait, qui ne sera lisible que par le destinataire final. Parce qu'en fait, c'est chiffré à partir de son identifiant. Et donc, il n'y a que Bob qui pourra lire ce message. Et donc, la seule chose que doit faire Alice, c'est générer une préimage aléatoirement, la mettre dans la partie de données arbitraires de son paiement, et donc, il ne sera lisible que par Bob, et puis trouver une route jusqu'à Bob et donc envoyer le paiement. Donc la seule information que doit avoir Alice, c'est en fait l'identifiant de Bob. Et donc ça, elle peut le trouver par plein de moyens. Et donc de la sorte, Alice peut envoyer un paiement à Bob sans avoir reçu de requête au préalable. Et Bob, quand il reçoit le paiement, bon, il est peut-être un peu surpris parce qu'il ne s'attendait pas à en recevoir un, mais il peut voir que dans la partie data, eh bien, Alice lui donne la préimage qui lui permet justement de récupérer ce paiement. Et Donc Bob, la seule chose qu'il a à faire, c'est de récupérer cette préimage et de la donnée pour débloquer le htlc et ainsi il peut récupérer les fonds sans avoir eu à envoyer d'invoice et donc le case end, c'est une méthode un peu bidouillage entre guillemets euh, quoique pas tant que ça et qui permet donc d'envoyer des fonds sans avoir reçu d'invoice au préalable que faut-il retenir de cet épisode dans un premier temps on a vu qu'un paiement est initié par une invoice qui contient une partie lisible par l'homme avec notamment le montant et une partie donnée qui est destinée à être lue par la machine L'invoice est envoyé par un médium extérieur au réseau Lightning. Donc ça peut être par exemple une application de messagerie. Et elle rassemble toutes les informations nécessaires au payeur. Ces informations sont signées. Ça peut être le montant, l'adresse, le hash de l'après-image, l'expiration de l'invoice, etc. Donc ça peut être représenté sous format texte ou sous format QR code pour être scanné. Enfin, on a vu que les limitations du X liées à ce fonctionnement, donc avec d'abord une invoice et ensuite le paiement, peuvent être résolues par de nombreux moyens notamment le méta-protocole LNURL ou l'utilisation de KSEN.